Amis jardiniers, bonjour et bienvenue au potager qui dit non, je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler paillage. Après l'amendement calcique qu'on a réalisé dernièrement, eh bien, il était temps de poser un peu notre foin sur nos parcelles, hein, selon le, le plan initialement prévu. Alors des paillages, des solutions en termes de paillage, il y en a de nombreuses, hein. là c'est du foin. Euh, ça pourrait être de la paille, des tontes de gazon, divers déchets organiques généralement issus de l'industrie, hein, ce sont souvent des déchets de l'industrie euh, la paille de lin par exemple ou euh, l'écorce de pain pour ne citer que ça pour les paillages organiques il y a également des paillages ensuite plastiques et également des solutions plus minérales bon, qui sont généralement quand même réservées euh, aux cultures ornementales on va dire Alors, les intérêts du paillage sont multiples, hein, vous le savez déjà, je pense, je vais les rappeler rapidement. Euh, principalement, quand même, l'idée, c'est de maintenir une bonne humidité, hein, là en dessous, euh, au niveau du sol, et euh, de favoriser un petit peu euh, voilà, le, le maintien de cette humidité euh, sous cette couverture, et euh, également, évidemment, si on le peut, de minimiser au maximum nos interventions en termes de... De désherbage, hein, tout simplement. Hein, voilà. Moins on aura désherbé, quand même, mieux ça sera. Lean back and swallow the key to your... Alors si j'ai retenu le foin pour pailler et pas un autre matériau, c'est un peu, euh, disons, euh, sous l'influence d'un autre youtubeur, appelons-le comme ça, euh, DJ Amstetter, j'espère ne pas écorcher euh, son nom. Euh, si c'est le cas je m'en excuse, euh, DJ Helmstetter, donc euh, qui est un jardinier euh, alsacien euh, et qui euh, fait une parfaite démonstration disons de cette méthode là dans son, dans ses films euh, sur sa chaîne que vous trouverez facilement sur Youtube qui s'appelle le potager du paresseux voilà donc euh, ce foin effectivement il en a fait la démonstration euh, DJ présente bien des avantages par rapport à d'autres matériaux notamment c'est le rapport carbone azote qui est vraiment excellent dans ce produit là contrairement à d'autres produits comme la tonte de pelouse par exemple ou des produits très très azotés ou à l'inverse la paille qui est un produit plutôt carboné là on va avoir le, le rapport idéal entre le carbone et l'azote lors de la décomposition de ce produit ce paillage va également nous apporter euh, un petit différentiel thermique quand même entre euh, entre le sol nu et puis le sol couvert sous ce, sous cette épée euh, matelas, ce qui va favoriser un petit peu la vie euh, quand même microbienne euh, durant l'hiver. Et euh, ce foin contient également de la lignine, ce qui va intéresser en particulier les champignons de notre sol, euh, qui sont quand même un élément clé, hein, disons, de la, voilà, de toute cette vie hein, qu'on qu souhaite un petit peu encourager dans notre terrain. quoi. Alors ces champignons sont extrêmement importants, hein, ils rentrent notamment en jeu dans ce qu'on appelle les mycorhizes, hein, ces associations bénéfiques entre la plante euh, et le champignon, euh, donc des, des associations du type symbiose. Ces, ces mycorhizes sont extrêmement intéressantes pour nous. Même si je pense quand même qu'au potager, sur des cultures très brèves, euh, ces mycorhizes sont sans doute, disons, moins intéressantes quand même que dans des cultures plus, plus ligneuses, hein, euh, arborées, euh, ou alors des, des massifs, arbustifs, etc. Hein, je pense quand même qu'au potager, c'est plus la vie bactérienne qui va nous intéresser que, que, voilà, que ces mycorhizes. Hein. Néanmoins, les champignons restent un élément euh, extrêmement important, euh, charnière vraiment dans notre... Euh, dans notre sol, et il convient de les encourager, de les nourrir, et je pense que cette ligne, ligne pourra aussi contribuer à ça. Alors, on a réparti ce foin sur une épaisseur de 15 cm à peu près, donc je pense qu'avec une balle de foin, on réussira à faire correctement, euh, disons, euh, 5 ou 6, 7 peut-être de nos encadrements non, mais par rapport à. Pas un peu l'impression que je suis tout, tout seul là. Oui, elle est m'aider Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Euh, je termine quand même donc juste euh, 15 cm l'idée c'est de priver évidemment les graines en dessous de lumière pour qu'elles ne puissent pas germer les graines de mauvaises herbes hein, bien entendu Donc l'idée avec ce système, hein, évidemment, c'est de ne plus du tout avoir besoin de travailler le terrain par la suite, ni le retourner, ni même l'aérer, euh, ce sera, euh, ce sera euh, toute cette faune, là, hein, en particulier les vers de terre qui vont faire le boulot. Donc euh, même la grelinette, a priori, euh, euh, en tout cas on l'espère aujourd'hui, on oublie. Voilà, ça c'est super, hein. on arrive à la fin, sur la douzième parcelle, et on s'aperçoit qu'on qu a peut-être un peu trop de foin, enfin un peu trop, il nous en reste, et c'est très bien, on va pouvoir s'assurer de eh bien d'avoir les 15, 15 bons gros centimètres, un petit 20 centimètres finalement, euh, Voilà de foin sur l'ensemble des parcelles. Qui est vraiment intéressant aussi c'est le je me rends bien compte de, de l'intérêt de mes ceintures de bois là que j'ai faites. elles vont parfaitement retenir ce... ce foin là où il est en place et ça c'est vraiment très bien quoi Bon, voilà, hein, ça se termine. Euh, finalement, je pense qu'on en aura assez avec une seule, une seule balle pour euh, 12 encadrements, donc de euh, 4 mètres sur 1,20 mètre, c'est-à-dire 4,8 mètres carrés euh, par encadrement. Euh, bah C'est tant mieux, si on en a assez, c'est très bien. On va quand même surveiller cet hiver, si vraiment ça se tasse un peu trop fort, euh, rien ne nous empêche de compléter hein, par au-dessus, l'idée étant quand même d'avoir une couche suffisante. Pour vous parler un peu maintenant de ce qui pourrait être considéré comme des inconvénients à l'emploi de ce foin, c'est pas non plus une solution miracle, hein. il y a quand même un certain nombre d'inconvénients. Alors d'abord, il va falloir effectivement, au moment de semer notamment, ouvrir hein, donc des, des lignes, euh, découper ce foin de manière à pouvoir faire le semis euh, en pleine terre euh, dedans. Ça c'est une première chose. Et ensuite, euh, eh bien, c'est vrai que ce, ce matériau constitue un, un abri euh, tout à fait apprécié, euh, d'un certain nombre de ravageurs, alors je pense aux campagnols en particulier, mais je crois qu'on n'est pas trop euh, ennuyé dans la région euh, avec euh, avec les campagnols, mais il y a également les limaces. Bon, euh, Je crois quand même que si on met tout ça dans la balance, euh, ça penche du bon côté, donc on va voilà on va traiter le problème des limaces, euh, et je crois d'ailleurs que ça fera peut-être l'objet d'une d'une vidéo à part entière, le moment venu. Hein, là pour l'hiver, de toute façon, on sera tranquille. Et puis, euh, bien ma foi, quand les limaces euh, euh, se feront euh, pressantes un petit peu, et puis euh, voilà, euh, curieuses un peu de, de parcourir nos parcelles, eh bien, on, on interviendra euh, voilà comme il se doit, quoi, avec des méthodes bien évidemment euh, naturelles. Bien, bien, voilà, ça se termine donc. Hein, euh en train d'ajuster un petit peu là pour que ça reste bien dans les encadrements euh, il nous reste encore un peu de, un peu de foin là-bas, c'est très bien euh, on pourra compenser si besoin était, toutefois cet hiver euh pour faire un peu le bilan disons euh, économique de, de cette histoire là et eh bien voilà on a donc 12 encadrements en bois qui nous ont coûté euh, au total euh, environ 10 euros l'encadrement donc plus ou moins 120 euros à, à 5 6 euros près c'est ça hein. 120 euros et 40 euros donc pour cette balle de foin ce qui fait un total de 160 euros eh et bien pour nous préparer disons un très très bel outil ce que je considère vraiment comme un bel outil euh, maintenant euh, à nous de faire en sorte de l'exploiter au mieux cet outil ça c'est pas gagné hein. on a encore je le disais euh, en préambule tout à apprendre hein. donc on va on va s'y employer hein. euh, en tout cas si on réussit pas ce sera pas euh, à cause de à cause du terrain ou des moyens qu'on aura mis en œuvre hein. ce sera ce sera plutôt parce qu'on n'a pas bien euh, compris comment il fallait faire quoi voilà à suivre allez je vous retrouve dans une prochaine vidéo euh, et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non